Une très très bonne nouvelle ce matin, les milliards d'euros de dividendes du groupe Total Energy qui devaient être versés aux actionnaires seront gelés. Cette nouvelle pourrait permettre de diminuer encore le prix de l'essence dans les stations. Je rappelle que le groupe Total s'était contenté jusque-là d'annoncer mi-mars une ridicule remise de 10 centimes d'euros par litre à la pompe. Selon cette dernière information, donc, Patrick Pouyanné, PDG de Total, a décidé de contourner la décision des actionnaires, qu'il juge inhumaine. On l'écoute au micro de Jenny Marx. La situation est dramatique. J'ai donc tenté de convaincre les actionnaires de faire un effort significatif en ces temps de crise. 10 centimes par litre, c'est presque insultant au regard des bénéfices de l'entreprise. Je n'ai pas réussi à les rendre sensibles, alors j'ai décidé de suspendre le versement de leurs dividendes. Mais en passant outre leurs décisions. Vous ne risquez pas votre place Je l'assume. Les chefs d'entreprise aussi doivent montrer l'exemple. Alors, Patrick Pouyanné, notre héros national, c'est la question que nous allons poser aux auditeurs. Et tout d'abord, Henri K, qui nous appelle de Toulouse, je crois. Bonjour, Henri. Bonjour, monsieur. Alors... Euh, Diriez-vous que Patrick Pouyanné est notre héros national C'est peut-être beaucoup, mais peut-être que le vent tourne enfin. Que voulez-vous dire Et Ce qui était impossible est possible aujourd'hui. Par exemple, en Italie, le gouvernement a décidé de taxer les dividendes excessifs de l'énergie. On pourrait aussi s'attaquer aux fuyards fiscaux. On a vu que c'était possible avec les milliardaires russes. Merci, Henri, d'avoir livré vos impressions. Nous allons maintenant écouter Louise M. Louise, vous nous appelez de Malakoff, je crois, c'est bien ça Oui, bien. Merci de prendre mon appel. Alors, pour vous, Louise, le patron de Total, a-t-il pris une décision héroïque en redistribuant à tous l'argent prévu pour les dividendes je fais 50 km tous les jours pour aller bosser alors mmh. c'est sûr, ça va faire du bien, mais ce qu'il faut c'est augmenter les salaires. Ils sont trop bas pour faire face aux prix qui s'envolent. Notre pouvoir d'achat en a pris un sacré coup. Aussi, avec mon syndicat CGT, on fait signer une pétition pour exiger immédiatement la mise en place de mesures sociales et fiscales. Eh bien, merci Louise, on a bien entendu votre colère mais je rappelle tout de même cette information très très importante. Monsieur Patrick Pouyanné, PDG de Total qui vient de déclarer que tous les dividendes prévus cette année seraient redistribué aux automobilistes voilà, je vous remercie de nous avoir suivis on se retrouve lundi en attendant Souriez c'est vendredi, 1er avril